Moi, j'essaye d'inclure in, un maximum de personnes autistes dans mon équipe, euh, suivant euh, l'école de Laurent Moutron, qui est un chercheur. Je dis que j'allais rendre hommage à mes maîtres à penser. Le, Laurent Moutron, c'est le premier chercheur, on va, on va, on va voir ce qu'il a fait, euh, à avoir inclus des personnes autistes dans son équipe pour qu'elles puissent apporter un regard différent sur l'autisme, partant du principe qu'en en fait, ce n'était pas un biais, c'était une perspective. Et qu'il y avait besoin des deux perspectives pour faire de la bonne recherche, ce qui est très malin à mon avis. Euh, et effectivement, je, moi j'ai plusieurs étudiants qui sont sur le spectre autistique, c'est officiel. Non, en parle, je ne les autorerais pas euh, si c'était pas officiel, euh, mais qui, qui vont faire des, des, des interviews. On les voit sur YouTube, où ils disent qu'ils sont autistes, donc je pense que j'ai le droit de le dire aussi. Euh, et c'est euh, hyper intéressant. C'est une façon différente de travailler, mais c'est hyper intéressant. Les, alors les personnes autistes euh, dites déficitaires, autisme dit canard, voilà, etc. C'est compliqué ces termes. Euh, en fait, on les connaît véritablement pas. Euh, des études sur l'autisme, il y en a des dizaines de milliers. Je crois qu'on en est à 20 ou 30 000 par an. Et en fait, sur toutes ces études qui ont eu lieu, euh, ben, il y en a que 6% qui concernent les autistes dits déficitaires. C'est-à-dire que toutes les 94 des études qu'on lit sur l'autisme, c'est que des autistes de haut niveau. Pourquoi Parce que c'est un problème d'outils. C'est que les études qu'on fait en neuropsychologie, en psychoexp, on fait venir les gens au labo ou à l'hôpital. Il y a une salle, une salle de, parce qu'il parce qu faut que ça soit reproductible. Hein, euh, donc il va y avoir une salle d'expérimentation. En général, il y a un ordinateur. Euh, en général, c'est pas euh, c'est pas très euh, friendly sur le plan sensoriel. Il y a, il faut traverser des couloirs avec des portes qui font du bruit. Il y a des grosses lumières. Enfin, c'est la fac, quoi. C'est les sous-sols de la fac. Hein. Euh, et on s'assoit sur une chaise qui est pas très confortable. Il euh, y a un étudiant, un post-doc euh, qui donne des instructions euh, verbales. Il faut faire ci, ça, ça, ça, ça. À quelqu'un qui est déjà un petit peu euh, un petit peu sonné par le fait d'avoir, d'avoir dû sortir de chez lui. Les autistes n'aiment pas trop sortir de chez eux, d'aller dans un endroit nouveau, un environnement qu'ils maîtrisent pas, avec toujours un petit peu d'anxiété quand on va participer à une expérience scientifique. Surtout quand l'expérience scientifique, on sent bien explicitement ou implicitement qu'elle vise à repérer ce que les autistes ne savent pas faire. Donc c'est ce pas les conditions les plus sympas possibles, quoi. Et là-dessus, il y a quelqu'un qui n'a pas forcément été formé à l'autisme, d'ailleurs, hein, qui donne des instructions verbales assez rapides. Et qu'est-ce qu'on voit On voit que la personne qui fait le test, euh, bah, elle rate. Euh, là. Mais on ne s'est pas vraiment donné les moyens euh, qu'elle réussisse, euh, ça c'est sûr. Et ce qui est sûr, c'est que les personnes qui sont très déficitaires, très handicapées, ne peuvent pas euh, être testées dans ces conditions-là, aller dans un environnement nouveau. Écouter des instructions verbales euh, et, ré et réaliser des tâches sur un ordinateur, c'est juste impossible. On parle de gens qui ont des gros troubles moteurs euh, et qui, pour la plupart d'entre eux, sont pas verbaux. Donc, euh, on... donc, en fait, on les étudie pas. Euh, et donc, il y a très, très peu d'études euh, qui se portent sur ces gens-là. Euh, et c'est un gros problème, à mon avis. Les personnes autistes dites déficitaires, c'est plus de 40 de la population autiste. C'est ceux qui ont le plus besoin... Clairement de soutien en termes si on veut qu'ils puissent développer un minimum d'autonomie si on veut qu'ils euh, qu puissent développer leurs talents parce que moi je, je fais partie des gens enfin vous verrez je suis pas la seule hein, qui pense qu'ils ont des talents à développer euh, mais si on les étudie pas et qu'on n'est pas capable de décrire ce qu'ils sont capables de faire c'est sûr qu'on va pas avancer très vite